Trouvez le TGS du 30 novembre au 1er décembre avec la présence de nombreux invités des sagas Game of Thrones et Star Wars mais également les acteurs de vos séries et webséries préférées présents pendant deux jours sur le salon sans oublier l'incontournable concours de cosplay et de nombreuses animations dédicaces, conférences, jeux de plateau rendez-vous au Toulouse Game Show au parc des expositions de Toulouse les 30 novembre et 1er décembre